Alors, si on veut se connecter à une tablette euh, qu'on a déjà utilisée auparavant, donc on va cliquer sur le profil existant. Donc, on remarque ici les derniers profils, les utilisateurs récents, en fait. Donc, on clique sur le profil élève. Et ensuite, on ajoute le code à 4 chiffres qu'on a entré la première fois qu'on s'est connecté. Une fois le code entré, vous allez voir, le profil se chargera. Et il y a quand même une rapidité de chargement lorsque c'est un utilisateur qui a déjà euh, utilisé cette tablette-ci. Donc, vous voyez, c'est quand même assez rapide. Et puis là, euh, au préalable, mon utilisateur s'est connecté à son compte Google. Donc, j'ai accès facilement au compte Google ainsi qu'au Classroom. Et ce sera la même chose pour les photos dans la photothèque ou même des productions qui se trouvent sur iCloud. Pour déconnecter le profil, on n'a tout simplement qu'à cliquer sur le bouton qui se trouve en haut ici une fois. Ensuite, on appuie sur le bouton rond ici et on clique « Se déconnecter ». Alors maintenant, le profil se charge dans le nuage. Notez qu'on a une capacité de stockage de 200 GB avec les comptes iCloud pour l'éducation. Donc, tout se trouve sur le nuage et on peut le récupérer sur n'importe quel appareil et même sur une session iCloud en ligne.